Nous invitons à prier au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette occasion à nouveau d'être ensemble. Qu'ensemble d'une seule voix, nous pouvons te louer et te glorifier. Ensemble, nous puissions chanter avec nos voix, mais aussi avec nos cœurs. Combien tu es grand et combien tu es un Père aimant. Tu, nous, tu continues à nous bénir. Et dimanche passé, tu as ouvert pour nous aussi une voie du ciel. Nous te disons merci pour cette nourriture Et cher Père Céleste aussi, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous Tu ne nous as jamais oubliés Tu ne nous as jamais abandonnés Un grand sacrifice donné par ton fils et enseignement continuel par ton esprit nous permet de rester sur cette voie ensemble avec notre apôt de c'est pour ça que nous avons dans nos cœurs une reconnaissance profonde que nous déposons ici devant l'hôtel de ton fils tu nous donnes cette occasion d'être pour l'un et pour l'autre. Qui se trouve dans la souffrance et dans la peine. Tu vois toute chose, cher Père Céleste. Tu écoutes le, le cri même si c'est fait en silence. Porte secours à tout un chacun. Même à ceux qui ont oublié de prier. Que nous ne perdions pas un de, de, de tes enfants. Et que ce que tu cherches puisse être accompli. Nous voulons être des utiles en ta main. Donne consolation à ceux qui pleurent. Une courage spécial à ceux qui ont perdu des des choses dans, dans ces derniers temps. Et que notre foi ne fait que se renforcer. Pense à ceux de l'au-delà qui se joignent à nous. Tu as fait que cette communion soit possible. Nous la tenons très chère. Permet que ce soit. Parfait et que l'atmosphère d'amour qui, qui, qui règne dans nos cœurs permet pour eux libre audition. Et ceux qui se sont éloignés et continue à permettre une protection pour Pe tous les enfants. Donne pay pendant ces moments. S'il te plaît, bon Père Céleste, que ton esprit parle. Que tout vienne de toi. Et dans cette unité avec la peau de nous puissions entendre ta voix. Donc, plus c'est mieux que nous puissions mettre en parole, nous te demandons, au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, cher, nous sommes heureux de passer ces moments. Après une fête de Pentecôte, dimanche passé. qu'en communion, nous puissions revivre ces moments. Et à nouveau... Prendre la nourriture qui vient de notre Père Céleste. Un texte biblique nous est donné de 1er Jean, 5e chapitre, les versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité car il y en a trois qui rendent témoignage l'esprit l'eau et le sang et les trois sont d'accord To yebi Yesu Kristo on pona mai mpe makila na ye ezalaki kaka mai te kasi mai na makila moli monde moto azali Koyebisayango. Mpeto Yebite, Molimo, Ayebisakamakambo, Yasolo, Boye, et comme il au colo alikambo, batemwemi sato, baloubi, molimo, may, mpemakila, bango nyoso, basali, koloba, bobele, ndengemoko. Jusqu'à la première place, la chorale peut interpréter une strophe. Kino bisikawa anabozo, abisika boufanda, bongo ba mbianzembo, ba pesabiso, loembo chers frères, chers sœurs. Chers invités qui se joignent à nous, soyez les bienvenus. À ces quelques moments que nous pouvons consacrer à, aux louanges de notre Père céleste, à nouveau nous pouvons être nourris par l'Esprit Saint. À nouveau nous pouvons être fortifiés. Dimanche passé, notre apôtre-patriarche nous a parlé de la femme canéenne. Elle a demandé de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début, il a refusé pour dire non. C'est seulement quelque chose de prévu pour les, le peuple de Dieu, défini à l'époque. Elle avait l'humilité pour dire oui mais même les chiens qui mangent à la table Le Seigneur ont droit à quelque chose En humilité notre apôtre patriarche a dit que ce jour de Pentecôte, nous allons avoir quelques miettes. Qu'à travers ces miettes, nous puissions avoir une grande bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne voulons pas jeter ces miettes. Mais les ramasser précieusement. Les partager avec les autres. Et de cela, viendrait pas une petite miette de bénédiction, une grande bénédiction. En humilité, notre Père Céleste nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Il a parlé de menu complet, oui, Parole, le pardon. La Sainte Seine, la communion avec les frères et sœurs. Et que pendant ces jours, nous avons un, un menu réduit. pensa. il nous manque principalement, bien sûr, la Sainte Seine. Cette communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas le moyen de mettre non plus nos offrandes dans le tronc. Mais malgré ça, à travers notre Père Céleste, il nous bénit. Et nous garderons ensemble jusqu'à ce qu'on puisse avoir le menu complet à nouveau. Aujourd'hui, nous fêtons ce que le monde chrétien appelle la fête de la Trinité. Ce n'est pas dans l'année la, dans liturgique. Mais le dimanche après Pentecôte, nous fêtons cette trinité. Et c'est de cela d'où est venu notre texte biblique tiré de Jean. Parfois un peu compliqué à comprendre, mais pourquoi Jean parle de cette manière de trois choses de l'eau, de son et de c'est qu'après la mort et la résurrection de Christ après son ascension vite il y avait ceux qui s'opposaient à cette idée que le fils de Dieu s'est incarné un homme vrai, avec un corps charnel. Il voulait dire que non, ça c'était une image, non, ça c'était euh, des fables, c'était des histoires. Et Jean voulait adresser ce problème et c'est pour cela qu'il a parlé de trois choses qui sont importantes. En premier lieu, l'eau, cela... Euh, Montre vers notre Père Céleste. Mais le baptême que notre Seigneur Jésus a reçu, où notre Père Céleste lui-même était présent, on va le lire au début à Marc. Et Jésus, notre Père Céleste s'est exprimé lui-même. Tu es mon fils bien aimé en qui je trouve mon plaisir. Mon et donc le Père lui-même était présent. Le sang se rapproche à notre Seigneur Jésus. Qui a donné sa vie, qui a saigné pour nous. Et bien sûr, l'Esprit, le, le, c'est l'Esprit Saint Nous avons une confession de foi Et en dépit du fait que peut-être l'école de la confirmation est pour le moment suspendue Je demande aux parents de voir ensemble avec les enfants la confession de notre foi. Et pour ceux qui ont été confirmés depuis longtemps ou pas, vous pouvez utiliser ces moments pour rafraîchir les connaissances. Le premier article de foi parle de Dieu le Créateur. Nous croyons en lui, tout puissant Créateur du ciel et de la terre Numéro 2, nous croyons en notre Seigneur Jésus Christ Pas seulement en lui, mais le fait qu'il il s'est incarné ici-bas Qu'il a été crucifié, il est mort en Savali, il est ressuscité. Et il est ascendu au ciel. Et en troisième article de foi, nous croyons dans le Saint Esprit. Ces articles de foi sont importants lorsque, après, il s'agit de donner témoignage de notre foi. Alors vous les Neapostoliques, vous croyez quoi Citez les articles, ou parlez de, ce, de ces articles, cela va dire de quoi nous parlons et de quoi nous croyons. Et c'est une base solide. Et de ces versets provient toute notre doctrine de la Trinité Et c'est pour cela aussi en plus il y a trois sacrements Bien sûr à nouveau l'eau pour le baptême de l'eau Le sang pour la Sainte Seine Et l'esprit Le Saint célé -Sain, et cela entre dans notre doctrine apostolique. Et nous avons une fondation sur là-dessus. Nous ne croyons pas en toi, Dieu. Un seul Dieu. Mais manifesté en trois personnes. Je, je sais que c'est parfois difficile à comprendre mais ou à expliquer. Mais nous pouvons voir quelques exemples. Je ne veux pas non plus réduire la divinité. À un exemple terrestre. Mais déjà ici bah, nous avons un seul gouvernement. Et ce gouvernement est composé de différentes personnes. Nous avons une seule justice. Mais la justice ne se limite pas au ministre de la Justice. Mais composé de plusieurs personnes. La santé n'est pas seulement le Ministre de la Santé, est composé de plusieurs personnes qui permettent qu'il y a la santé ici. Et notre Dieu se compose de trois personnes. Un seul Dieu. Comme une seule justice ou un seul gouvernement. ou Une seule, une seule santé. Et c'est marqué, les trois sont un et sont d'accord. Au ciel comme ici-bas. Et ça, c'est assez intéressant, c'est beau à voir. Le Père parle au Fils. Comme dans le texte de Marc au début, comme on a dit, tu es mon fils. Un peu plus loin, en Matthieu 17. Sur le monde de Transfiguration, il a dit aux autres, c'est mon fils. C'est en celui que je trouve mon plaisir. Donc le père qui parle du fils. Et puis après le Fils qui parle du Père qui avait comme tâche ne fait que faire la volonté de Dieu et transmettre la volonté de Dieu aux autres. Dimanche passé, notre apôtre Patriarche a dit, c'est trois tâches de notre Seigneur Jésus de donner et éclaircir la volonté du Père au peuple de préparer l'épouse du Seigneur de la rassembler et après tout, tout cela de donner son sacrifice afin que le salut soit possible donc il y a cet interchange entre le père et le fils mais le Fils aussi avec l'Esprit. Jésus a parlé de l'Esprit qui viendra. De cette promesse. Il a dit il faut que je m'en aille. Sinon l'Esprit ne peut pas venir. Et en Jean 15 et Jean 16, il parlait de cet Esprit, de ce dont il va être capable. Et bien sûr, l'esprit maintenant parle de père et de fils, témoigne de la grandeur. Se manifeste au service divin Parle de notre Seigneur Jésus-Christ De sa vie sa crucifixion Nous démontre ce qui est pour l'avenir Cet esprit est aussi créateur comme Dieu Le créateur, le Père Qu'est-ce que l'esprit crée La nouvelle créature en toi et en moi donc c'est très beau comment cette interaction se fasse. Les trois sont d'accord au ciel, sont d'accord ici-bas. Et nous fêtons cela aujourd'hui. Et nous voulons renforcer cela aujourd'hui. Et notre foi en cela doit être de plus en plus forte. C'est pour cela que nous venons ici dans la maison de Dieu, pour avoir l'esprit qui renforce cette foi. Notre foi en Dieu le Père se renforce. Ça ne prend pas une intelligence. Des grandes études, des... des, des, des connaissance humaine importante. Non. Dans le cœur de l'enfant le plus petit ou seul, celle qui est le plus vieille, la foi en Dieu le Père est là. Et cette foi en Dieu nous permet son amour qui est toujours là. C'est pour cela que j'en disais en 1er Jean. Troisième chapitre. Nous sommes heureux, quelle joie. Nous sommes des enfants de Dieu. Voici. Avec combien d'amour Dieu nous a aimés Et Esaïe l'a déjà dit en hein, Esaïe 66. Un maman peut-elle oublier son enfant si cela est possible, avec notre Père cela, ce n'est pas possible. Soit un Dieu nous permet d'avoir une assurance de son amour. Même si nous ne comprenons pas tout, en ces moments où, en moment de crise, et de peine et de souffrance, en moment de deuil, où on se demande, « Mais est-ce que j'ai prié ce matin ?» Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait Et notre propre cœur peut nous condamner nous, nous avons foi en ce Dieu qui nous aime avec un amour paternel et maternel nous croyons dans notre Seigneur Jésus-Christ et cette foi en Christ nous permet de saluer c'est marqué si vous ne croyez pas en Christ désolé on ne on peut pas bénéficier de son pardon son sacrifice et sa victoire sur la mort la foi en notre Seigneur Jésus-Christ a démontré tant d'amour qu'il a démontré pour nous. Oui, il s'est fait cher. Il a réellement vécu, il est réellement mort, il est réellement ressuscité. Cela nous donne l'assurance et le salut, c'est tout. Et nous avons foi en le Saint-Esprit. Et cette foi dans le Saint-Esprit nous permet de trancher. Parfois, nous ne sommes pas sûrs quelle voie prendre. Où nous voyons parfois avec nos yeux ter terrestres. L'Esprit Saint nous permet d'écouter la voix de Père. Même si nous sommes devant un diacre ou un apôtre de district qui a fait des erreurs l'esprit permet de comprendre et de voir ce qui est important si nous avons foi dans cet esprit nous, nous prenons la nourriture comme vérité et cette vérité nous permet un développement ce n'est pas un développement spontané et puis quand il y a ceux qui disent que oh, Saint-Esprit rempli tombe et, par terre. Et salite, et salite, -bo -bo -sato -pia la vie, la croissance prend un peu de temps. C'est un développement. Nous avons foi dans cet esprit. Et en dépit, parfois, que nous avons des régressions, ça ne marche pas tellement. Nous avons foi que cela va nous conduire. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le centre de toutes choses. L'esprit nous démontre et nous... nous... Nous nous pousse toujours, regarde le Seigneur. C'est ça le modèle. C'est là que nous voulons nous rassembler à lui. Donc, chers frères et sœurs, c'est toujours, parfois compliqué. Mais parfois simple. Et l'esprit le rend simple. Les trois choses qui comptent l'eau bien sûr c'est ce qui représente à nouveau le baptême le sang avec le saint Seine et l'esprit le baptême de l'esprit saint et cet esprit qui est actif il doit rester actif nous avons le don Saint-Esprit. Et si nous croyons en cela, ces dons se développent petit à petit en nous et se manifesteront. Et même les autres vont s'en étonner. Regarde comment elle ou il est rempli de joie malgré les difficultés. Il a la patience, je devrais m'énerver depuis longtemps. Il a la paix dans le cœur, malgré que tout est en train de s'enflammer de gauche et à droite. Il a une maîtrise de soi. Il a la douceur. Il a la bonté. Les différents fruits de l'Esprit se développent en toi et en moi. Oh, nous savons que on ne va pas peut-être parvenir de notre propre possibilité. Nous nous efforçons tout simplement. Le Seigneur, par sa grâce, va combler ce qui manque en toi et en moi. Et c'est cela qui nous fait des héritiers et des co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble avec notre apôtre Kabangu. Nous l'invitons ici pour servir pour quelques moments et la chorale peut chanter. Kwa hivyo kubianga ya poeta ya kwaseli sabiso wa na mua ngonga, gongo baimbi anzembo bako kiko pe sabiso eteni anzembo. Frères et sœurs et chers invités. Chers enfants de l'école du dimanche et vous les confirmant. Partout, vous vous trouvez bien aimés dans toutes les conditions possibles. Nous rendons encore une fois grâce à notre Père Céleste, dans ce vent de Pentecôte qui continue à souffler. Voilà que l'Esprit, à travers notre apport de district, vient de nous parler de sacrement que nous avons reçu dans notre Église. Le témoignage de l'eau. Bon a mai. Le, le, le témoignage du sang bon, et aussi le témoignage du feu ou du Saint-Esprit à travers lequel nous voyons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit mais tous en train d'agir en toute harmonie et cela nous montre que notre Dieu est ordonné Parce que ce que le Père a dit, c'est ce que le Fils aussi dit Et l'Esprit témoigne cela mais il y a des choses que nous ne parvenons pas à comprendre maintenant. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne comprenons pas. Tant de prières que nous avons élevées envers notre Père Céleste. Pourquoi je suis malade Pourquoi mes affaires ne tournent pas Pourquoi j'ai perdu mon travail Tout cela bien-aimé, même si nous ne comprenons pas. L'esprit devra nous aider à mieux comprendre Ce c'est Ce de faire confiance en notre Père Céleste Si à travers le baptême d'eau l'éternel Dieu a pu témoigner de son Fils et que son fils a pu envoyer les apôtres Et qu'à travers l'apostolat, les ministres, par les ministres, nous avons été baptisés d'eau Est-ce que notre Père Céleste peut aussi témoigner aujourd'hui que nous sommes ses enfants bien-aimés Est-ce que le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés est actif en nous Bien aimé, nous devions rester encadrés par ces sacrements mettre les enseignements reçus en action Vous savez, dans ce monde, il y a le Vous savez, dans ce monde, il y a le tribunal si le juge ne, ne, ne s'accorde pas avec l'accusé, s'il ne s'accorde pas aussi avec euh, euh, l'accusateur, ils vont faire intervenir les témoins. Mais les témoins viennent en deux sortes. Et il y a les témoins qui enfoncent même le, le, le plaignant, qu'on appelle les témoins à charge. Et il y a d'autres témoins qui s'opposent à cela et qui déculpabilisent l'accusé. Parfois, le juge lui-même ne sait pas quoi faire. C'est par là qu'il dit Nous renvoyons l'affaire à la, 8e, à la Ça, le monde bien -aimé. Mais Vous voyez comment notre Dieu est organisé. De façon que dans l'harmonie, tout se passe bien. Il est vrai que le Seigneur revient bientôt. Et le Saint-Esprit ne s'oppose pas à cela. Et le Père ne s'oppose pas à cela. Il est à moi et toi de nous mettre en ordre. Et de valoriser le Saint-Baptême d'eau que nous avons reçu. Et de valoriser aussi le, le, le, le, la Sainte Seine. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu et bien nous conduire dans notre vie. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Mes Amen. bien-aimés en Christ, nous sommes renforcés par les paroles de l'apôtre. Nous sommes heureux ensemble de constater ce que l'esprit nous ré révèle. Ces miettes que nous avons reçues sont beaucoup plus que des petites miettes. Oui, si nous comparons le, le, la quantité de temps que, que représentent les moments que nous écoutons la parole de Dieu Avec toute la semaine C'est petit Mais comme une petite semence Cela fait des grandes choses La porte patriarche nous a dit La mission de Seigneur Jésus C'était de transmettre la volonté d'enseigner la volonté de Dieu de, de rassembler et de perfectionner l'épouse et de sacrifier sa vie la mission de l'Esprit Saint que nous vivons actuellement c'est de continuer à transmettre cet enseignement et la volonté de Père. De rassembler l'épouse pour donner à eux le don de Saint-Esprit. Et de perfectionner à nouveau l'épouse. C'est cette nouvelle création qui agit en nous et qui font de nous l'image de Christ. Et c'est très beau dans sa perfection. Une autre miette que nous avons reçue, que nous, avons reçu, que nous, nous ne pouvons pas jeter. La porte Patriarche a dit en ces moments On parle ici bas pendant le moment de crise et de l'épidémie Il est assez évident que l'action de un ou de l'autre individu peut mettre en cause toute une population. Et c'est de cette façon que le virus est transmis. Parfois même sans Mauvaise volonté Parfois on ne savait même pas Qu'on était infecté Et puis on transmet aux autres D'où l'importance Que tout un chacun fasse des efforts Mais il a comparé ça Au corps de Christ Et aussi si un souffle tout le monde souffre et si un n'est pas pardonné tu, tu ne peux pas pardonner un tout le corps va, va souffrir et c'est pour cela que nous avons foi en notre Seigneur parfois comme c'est écrit nous ne savons même pas comment prier mais là, c'est marqué aussi en Romain. Que l'Esprit va dire à notre esprit comment s'exprimer. Et l'Esprit Saint est comme interprète auprès de notre Père Céleste. À nouveau comme l'avocat de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux car sans ces avocats, on n'aurait pas la chance. Nous voulons simplement utiliser le moment de grâce qui nous est donné à pardonner en dépit du fait que parfois c'est difficile, et nous demandons ensemble pardon, cher Père Céleste. Pour ici et là où j'ai fait défaut, je n'ai pas fait ce que je voulais, ce que tu voulais de moi où j'ai fait ce que tu ne voulais pas. Nous voulons que la volonté de Père règne dans notre cœur que nous soyons guidés continuellement par l'Esprit. C'est à ces fins que nous voulons aussi préparer nos âmes pour le pardon de péché. Il est prévu une cantique de chorale pour aussi conduire nos âmes vers ce pardon. Et bon, go, ba,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 Amen. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, oh. vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Chers Pères Célestes, pour cette proclamation de paix et de pardon, merci. Ça nous couvre comme une couverture de grâce. Nous fait tout chaud à l'intérieur de notre cœur et de notre âme. Et combien cet amour nous couvre en dépit de nos problèmes c'est un grand pardon et tu ajoutes ta paix afin que les autres peuvent dire ah, les accusateurs sont encore là par le sacrifice de ton fils, tous les, tous les accusateurs doivent fuir. Et cela nous emplit d'une reconnaissance profonde. Merci pour cet amour. Nous voulons ne plus pécher. Aide-nous en cela Chère Père Céleste que nous puissions utiliser l'esprit que tu nous as donné Afin de pouvoir conduire en dehors de danger Bénis ton peuple Tes serviteurs, tes servantes Des plus petits jusqu'aux plus grands Chère Père Céleste tu vois à nouveau leurs soucis mais garde nous en unité et sur cette voie Bénis et aide ceux qui se donnent pour même notre corps terrestre pour la protection qu'il nous donne nous prions pour le pays ici et aussi son gouvernement nous ne voulons pas oublier les autorités conduites tout un chacun Et en toute sagesse Les décisions puissent être prises Ce qui est selon ta volonté Sois avec nos jeunes Qu'ils restent tout près de toi Nous te demandons cela Au nom de ton fils Jésus Christ Amen, Amen. Nous voulons clôturer le service divin Chers Père Céleste, à nouveau merci. Pour tout est bien fait. La parole, la grâce. Pour les miettes, chers Père Céleste, pour nous, ce ne sont pas des miettes, ce sont des grands repas. Nous voulons les digérer et que cela puisse produire la santé et la force. Bénis les offrandes de ton peuple, physiquement, nous sommes empêchés de donner nos offrandes de manière normale pour nous mais tu vois tous les sacrifices tu vois toutes choses chère personne et comment cette reconnaissance se manifeste à travers tes enfants et leurs activités que ta bénédiction reste là dessus à nouveau console ceux qui pleurent aide et guéris ceux qui sont malades. Et protège-nous tous dans le creux de ta main. Que nous puissions rester un. Pour être la. Et chaque père Céleste que ton fils vient vite nous prendre. C'est ça le désir ardent qui règne en nous. Allant et pour ça mi le vite. Tindaye nokinoki. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. To singyo yangona kombwa mwana nawe Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bozenga yankora na biso Jésus-Christ. Bolingo ya Nzambe pebo kangamina molimo moso nto ezala na binobanso. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mes bien-aimés, merci beaucoup. Balingami, m'attends domingue. Nous ne savons pas quand on aurait l'occasion de venir dans la maison ensemble. Mais dans l'entretemps, nous continuons à respecter les consignes. Toujours de garder une certaine distance. De continuer à porter les masques. De se laver les mains. Le masque, parfois, c'est ennuyant. Et parfois, les gens disent oh, on ne sait pas combien ça protège. Mais nous savons que ça se transmet beaucoup par les gens qui sont sans symptômes. Donc parfois, ces masques protègent les autres de l'un ou l'autre qui est infecté sans le savoir. Nous l'intérêt à continuer à le porter. Nous prions pour vous, vous priez pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse tous. Chorale s'il vous plaît.